C'est une âmes arrogantes. Mais au lieu d'apprendre de leurs souffrance, la tienne s'est également pervertie. Tu devais juste obéir. Oh, ne t'en fais pas. Tu vas assister au spectacle magistral qui s'annonce. Chaque précieuse goutte d'anima, péniblement arrachée à l'âme torturée des créatures inférieures, pave désormais la route du banni vers ce qui lui revient de droit. Une fois libéré de ses entraves, alors sa volonté seule suffira à tout éradiquer. La seule puissance qui émergera de ce torrent impétueux, sera la mort la mort est ceux qui auront assuré sa victoire quelqu'un vous en empêchera Denatrius même si j'ai ah ne parle pas observe <tousse> <tousse> Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup pour, la, pour un petit peu débrief tout simplement cette cinématique de fin, de fin, de clôture je dirais, de pexing donc une fois que vous avez fini tout simplement, normalement à ce moment là vous êtes niveau 60 dans le jeu hein. normalement si vous n'avez pas fini, bon, il reste trois petits trucs mais normalement c'est fini entre les quêtes principales et les quêtes secondaires vous, êtes, vous devez largement arriver niveau 60 à ce niveau là et du coup eh bien, on arrive sur la, en fait, tout simplement, la cinématique de fin du pex euh, qui va Normalement juste après aboutir au raid de, de Natria et du coup au choix de congrégation, euh, surtout au choix de congrégation avant normalement le raid de Natria d'ailleurs ou après ça dépend de, de, vos, de vos préférences de gameplay mais euh, donc c'est assez intéressant parce que je sais pas si... Alors... On va commencer par un petit mea culpa, enfin c'est pas un mea culpa mais c'est juste que vous savez j'avais fait une vidéo sur l'analyse euh, du trailer et j'avais dit que cette cinématique, on, je posais la question et ma théorie c'était peut-être que c'était une cinématique flashback pour voir l'époque où, parce qu'on savait que l'accusatrice euh, Renata, enfin on savait que Renata et la conservatrice alors la conservatrice pour un petit rappel c'est celle qui est là, hein, là on a l'accusatrice Renata au niveau des personnages de de, de Dress après ne vous en faites pas, je ferai des vidéos euh, qui parleront de l'histoire du Pex donc de chaque zone, Bastion, Malraxus, Sylvarden, Revendress, histoire de vraiment tout récapituler, reparler de tous les personnages, etc. J'ai prévu de le faire alors, pour l'année 2021 du coup, puisque c'est normalement la dernière vidéo de 2020. Et on verra donc un petit peu plus l'évolution de des zones vraiment en détail. Maintenant on va faire un petit résumé bien sûr, mais en gros on, a, on est d'une rébellion de, de Revendress, en aidant notamment, enfin au départ on est du côté de Denatrius, et petit à petit on apprend euh, sa fourberie et sa trahison, et au final eh bien, on va rejoindre le camp de la rébellion, qui à ce moment là est dirigé par l'accusatrice, donc ce personnage là, et ce personnage là vous dit qu'en fait bah, la rébellion ne pourra jamais gagner sans Renatal, sans le prince Renatal, qui est ce personnage là, et lorsqu'on libère Renatal, Renatal dit qu'il faut qu'on libère également euh, la conservatrice qui est ici. Ce sont des personnages qui seront très importants dans la campagne de congrégation de Raven Parce que c'est tout simplement le, le, le top 3 de la, de la rébellion en fait. Hein. C'est le top 3, numéro 1, numéro 2, numéro 3. En plus j'ai même pas fait gaffe mais c'est dans l'ordre. Hein. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Après bien sûr il y a le général Draven en plus mais bon là c'est pas, pas le cas. Et euh, du coup le bon, général Draven qui est plutôt un militaire. Et en l'occurrence donc on a euh, ces trois personnages là qui partent affronter justement à ce moment-là de la cinématique Draven, le général Draven qui est un vif-pierre, donc hein, c'est une espèce de, de, de gargoyle, là, les gargouilles, euh, et bien tout simplement lui il est parti affronter les deux grands généraux que vous affronterez euh, dans le château de Natria, donc lui, euh, lui il, est, il est occupé, hein, c'était plutôt pas mal fait, c'est que chacun un petit peu s'occupe de tout le monde, et euh, pour nous permettre de dégager le territoire, avec tout simplement ces trois là qui vont affronter des Natrius. Euh, ça se passe pas comme. Enfin, ça se passe pas vraiment comme prévu, comme on le voit bien sûr. Donc là, on voit en plus le château de Natria. Puisqu'on est dans, un, dans une zone assez. Alors j'ai oublié le nom, mais on est dans une zone, c'est un peu les jardins de Natria. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup. Eh bien Denatrius enlève les deux et c'est vrai qu'à ce moment là moi j'ai cru que c'était l'enlèvement donc le flashback du moment en fait où Renata allait être euh, envoyée vers l'antre et l'accusatrice allait, euh, allait se libérer au final je pensais qu'on allait voir l'accusatrice libérer et au final je pensais qu'on allait voir euh, qu'on allait voir du coup... Euh, la conservatrice être enlevée dans l'antre, eh bien pas du tout, c'est pas du tout ça, hein. c est, c est, au final c'est la fin, donc je m'étais trompé à ce niveau là, mais Mea culpa, bon Mea culpa c'était juste, j'avais anticipé potentiellement que c'était ça, puisque en ayant joué la bêta on savait que Renatal avait été enlevée, mais en fait non c'est pas du tout le flashback, c'est juste que euh, Renatal eh va perdre deux fois contre Denatrius, pas une fois mais deux fois contre Denatrius, la première on la verra jamais mais on nous en parle en, dans les quêtes, ce qui va conduire à son enfermement dans l'antre. On le libère ainsi que la conservatrice et là, bien ils vont de nouveau affronter Denetrius et de nouveau échouer contre Denetrius. Donc en gros, ça va faire trois combats parce que si on compte ensuite le château de Natria, c'est jamais 203, mais à la fin, bon bah on gagne quand même. Mais il aura fallu attendre la troisième. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que Renatal, je vais en reparler un petit peu, mais après, parce que ce personnage-là est quand même assez important dans Raven Dress... Okay. Déjà, rien que ce moment-là nous montre que bah, les deux autres ont perdu, même si c'est pas... L'accusatrice la, est quand même très vieux, très puissante. Euh, la conservatrice, même si elle est aussi très puissante, parce que je rappelle que les trois sont des moissonneurs. Qu'est-ce que les moissonneurs La cour des moissonneurs, c'est simplement en gros, les, les, les, les 6 simili péchés capitaux, les sept péchés capitaux, mais c'est pas ça, hein. c'est pas les sept péchés capitaux, pas tout à fait, mais en gros, c'est les... Personnes les plus puissantes qui sont directement aux ordres de Denatrius. Donc on a Denatrius qui est au top, au sommet de Revendreth, c'est un éternel. Hein, Denatrius, euh, les vidéos sur les éternels, j'en ai déjà faites, euh, donc je ne reviendrai pas dessus, mais c'est le grand patron et c'est celui qui a créé Revendreth. En dessous, on a les sept moissonneurs qui sont les sept euh, plus puissants de la cour de, de, de, la cour de, de Denatrius, et d'ailleurs, ils ont ce qu'on appelle le médaillon du moissonneur. Ce médaillon du moissonneur, c'est le truc qu'ils ont autour du cou, avec une partie du pouvoir de Nénatrius. Nénatrius est tellement puissant qu'il est obligé de scinder une partie de son pouvoir dans ses médaillons euh, et pour donner aussi du pouvoir à, à ses principaux lieutenants, en plus. Et du coup, ces principaux lieutenants ont les médaillons des moissonneurs. Et en fait, il bah, y a quatre moissonneurs qui sont restés fidèles à Nénatrius et trois qui forment la rébellion. Les trois que vous avez vus juste avant, ce sont les trois moissonneurs. Donc, euh, Alors, l'accusatrice, c'est... Euh... Bon, je vais pas revenir sur. De toute façon, je ferai une vidéo sur Evan Dress où je rappellerai les 7 moissonneurs, donc c'est pas grave. Mais il me semble de tête, il y a la domination, c'est euh... des... ré... Rénatal. L'accusatrice, bah du coup, c'est. Euh... Bah, c'est l'accusatrice, en fait. Enfin, c'est. Euh c'est Bon j'ai oublié et la conservatrice par contre elle j'ai totalement oublié son médaillon ce que c'est Donc c'est pas grave mais de toute façon je ferai une vidéo pour être là C'est du détail, c'est peut-être même un peu perdu certains d'entre vous mais c'est pas trop grave euh, Là en l'occurrence donc on a Renatal pour vous montrer qu'en fait ces personnages là sont pas n'importe qui Et Renatal on vous le montre cinématographiquement j'ai envie de dire euh, On vous montre que Renatal il rigole pas, il a une épée, il a une épée assez violente cette épée s'appelle Vorpalia d'ailleurs, hein, Vorpal qui n'est pas un choix euh, qui est pas un choix d'odeur parce que Vorpal c'est une épée, euh, si je dis pas de bêtises, qui a été créée par, euh, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom de l'auteur mais c'est celui qui a fait euh, Alice au Pays des Merveilles et qui a créé en gros la légende d'une épée magique etc. Et du coup il bah, y a plein d'univers de Rock fantasy où il y a des épées Vorpal et c'est pas pour rien d'ailleurs euh, que vous avez, euh, vous avez par exemple Zeratul qui a également des lames Vorpal. Alors cette épée, donc c'est Vorpalia. Vorpalia, c'est une épée tout simplement avec qui est douée, qui a une propre conscience, qui a sa propre, son propre anima. Donc en gros, il y a une âme dans l'épée. Hein, et du coup, c'est une épée qui a sa propre conscience. Et euh, bah, moi, j'adore Vorpalia, honnêtement. un personnage assez intéressant, Vorpalia. Et qui est vraiment est fidèle à Renata, et qui adore son maître. Et comme c'est une épée, elle est assez froide et euh, assez agressive, on va dire. J'aime beaucoup aussi la lueur dans les yeux de Renata. Euh, on en verra après, mais j'aime beaucoup. En plus le doubleur est excellent Parce qu'en français en tout cas Parce qu'en anglais le doubleur est bon hein, Mais en français j'adore ce doubleur Celui qui double Xul dans Heroes of the Storm Mais surtout si vous connaissez la trilogie du Samedi Il double Cole euh, dans, dans Charmed Et c'est tout simplement Alors il double bah, l'acteur d'ailleurs de, de, de Cole De Charmed dans plein plein plein plein Dans Nip -tuck également et autres Et j'adore et bah du coup il fait aussi Docteur Fatalis dans, euh, dans les 4 Fantastiques Et j'adore ce j'adore ce doubleur français Il est excellent je trouve Et du coup sur Natal ça rend super bien Dénatrius et là par contre ce que je trouve en termes de mise en scène encore une fois Dénatrius qui regarde vers l'entre Et qui par la pensée donne des ordres Rémornia, alors Rémornia c'est exactement comme Vorpalia, ce sont des épées qui sont douées d'anima, douées de, de leur propre conscience. Euh, Rémornia reste, euh, reste fidèle à euh, Denatrius, là où Vorpalia reste fidèle à Renatal dans cette guerre. Et du coup, alors pour le moment, on sait qu'il y en a d'autres épées, mais c'est les deux les plus présentes et c'est pas pour n'importe qui au final, puisque bah, c'est le roi de Revendreth et le prince Renatal. donc le numéro 2 directement de. Mais j'y reviendrai juste après. Ce que j'adore aussi avec l'attaque, c'est que. Euh... On entend l'épée qui crie je trouve ça génial le principe est extraordinaire je trouve l'épée qui crie je trouve ça elle crie en attaquant je trouve ça je trouve ça génial et encore une fois bah en fait il maîtrise il contrôle par la pensée l'épée euh, d'Enatrius mais en plus de ça bah, l'épée est douée de conscience donc euh, c'est assez... on, on voit le pouvoir de d'Enatrius parce que même sans même lever le petit doigt littéralement sans même lever le petit doigt il y a Renata qui s'effondre devant lui et j'adore la lueur dans les yeux, j'adore la lueur dans les yeux. on dirait presque qu'il a l'antre dans les yeux en fait. Comme l'antre est en contrebas, on a presque, alors bien évidemment non, hein, Renatal a cette vision en permanence, mais on a presque l'impression qu'il y a cette espèce de, de reflet de l'antre qui est devant lui, dans les yeux, je trouve ça génial. Est-ce là ton ultime combat héroïque alors, évidemment, Denatrius qui a toujours été un personnage extrêmement charismatique, très apprécié des joueurs au final, Denatrius. Et euh, Denatrius qui est toujours avec euh, sa, sa, sa, sa, sa verbe, on va dire, son, son verbiage très, euh, bah, très aristocratique et surtout très hautain. Euh, il, euh, il continue de prendre de haut, littéralement de prendre de haut d'ailleurs, Rénatal. Alors, faut pas oublier que le titre de la vidéo s'appelle N'oublie jamais cette leçon. Hein. Et on va, on va voir, mais justement, là, il se fout un petit peu de sa gueule, voilà. C'est, est, euh, est-ce là ton dernier combat héroïque Référence bien sûr au fait qu'il l'a déjà battu. Ce qui est assez drôle, c'est que, alors, bien sûr, on pourrait me taxer de surinterpréter les événements, etc. Mais il aurait pu le gérer, le contrôler par plein de manières. Alors, évidemment, le prendre par le coup, ça a plusieurs significations. Le prendre par le coup, c'est montrer que bah, tu asphyxies ton adversaire, donc tu es... Tu, tu le, littéralement le tiens dans le paume de. Tu tiens son, son sort dans le paume de. Dans la paume de ta main. Mais en plus, ce qui est assez drôle, c'est que Renata a toujours été dans l'ombre de Denetrius. Et il a toujours été euh, asphyxié, étranglé, euh, métaphoriquement, par Denetrius, même à l'époque où il le servait. Puisqu'il était vraiment aux ordres du maître, etc. Donc c'est assez drôle de le ramener. Sachant quand même que, généralement, quand tu es un méchant, tu veux prendre de haut ton adversaire. Il le met. À, il le ramène à, sa, à son niveau, à sa taille Je aussi. Tout en, en, maniant, en maintenant un. un, un les girax quand même euh, incliné mais au lieu d'apprendre voilà, il lui dit tu es quand même en tant que moi là c'est un, un, une référence directement à son titre de moissonneur mais durant tu as châtié des âmes arrogantes mais au lieu d'apprendre de leur souffrances, la tienne s'est également pervertie. Donc ça c'est assez drôle alors Comment l'interpréter parce que bon, on peut pas se, on va pas se mentir, euh, des est extrêmement arrogant, donc un arrogant traite quelqu'un d'autre d'arrogant, bon, on dirait un débat Twitter quoi. Mais euh, le, le, le truc, c'est juste que j'aime, enfin. C'est assez dur à... à... D'un autre côté, il y a plein de manières de l'expliquer. Bah oui, hein, euh, en tant que en tant que ventire, il a forcément euh, moissonné, torturé des âmes. Et du coup, bah, c'est vrai qu'en fait, le but à la base, quand vous êtes, un... quand vous allez à Revendreth en tant qu'âme, c'est euh, d'en de... prendre plein la gueule par rapport aux fautes que vous avez commises. Et derrière, un jour, d'avoir cette rédemption qui vous est enfin accordée. Et derrière, de devenir un ventire pour faire... La, le rôle de, justement, essayer de faire en sorte que les autres aussi fassent leur propre rédemption. Le problème, c'est que du coup, bah, certains euh, vont rester... Globalement, la plupart des Ventiers vont du coup devenir assez arrogants parce que bah ils prennent les âmes de haut, puisque bah eux ont fait leur rédemption. Ce qui est assez contradictoire d'un autre côté, mais du coup, c'est assez intéressant parce il y, y a cette idée d'apprentissage, d'apprentissage en, en permanence, sachant que là, je vais pouvoir en y venir, c'est pas n'importe quoi. Le, le fait qu'il y a un apprentissage, la leçon, etc., n'est pas là pour rien, Denatrius est l'éternel de Revendreth. C'est celui qui a fondé Revendreth. Tout son, tout son pouvoir est à Dress. Mais Rénatal, c'est pas n'importe qui. C'est le premier des Ventir. Alors, bien sûr, le premier des Ventir, on pourrait dire que c'est Denatrius. Mais Denatrius a créé les Ventir à son image. Et le premier Ventir qui a été créé, c'est lui. C'est Rénatal. Et c'est pour ça que Rénatal, d'ailleurs, s'appelle Prince, là où les autres ont d'autres noms, Marquis, machin, etc. Lui, c'est vraiment le Prince parce que c'est le numéro 1. D'Eventyr, c'est le numéro 2 de Revendress, et donc c'est l'héritier euh, à la fois, je dirais métaphorique, mais aussi en termes de, de fait, de Renata, euh, de, de Denatrius. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que quand Denatrius va se barrer, c'est Renata elle qui prend la place d'émissaire euh, de Revendress pour parler aux autres éternels. Après ça ne fait pas de lui un éternel, hein, qu'on soit clair, ça reste un ventir, mais... C'est assez drôle de voir ça. Donc, il y, y a un peu ce lien père-fils hein, avec le roi et le prince, sachant que c'est l'un des titres, d'ailleurs, de Denatrius. Si, si, vous, si vous avez du mal à, à accorder, c'est l'un des titres de, de Denatrius. Il y a une stèle avec tous les titres, enfin, une partie des titres de Denatrius, et il y a roi de Réven Donc, le prince, c'est littéralement bah, son fils, quoi. C'est son fils dans plein de sens du terme. Donc, c'est assez drôle de voir, voilà, qu'il lui fait encore une petite leçon. Tu devais juste obéir. Donc là, là, ce qui est assez intéressant, est... Alors, le doubleur, bien sûr, fait un super travail sur Denatrius. Euh, moi, en plus, je connais pas trop ce doubleur, donc euh, c'est encore doublement intéressant. C'est que même des fois, quand tu connais le doubleur et qu'il fait un super travail, tu es content. Mais quand tu connais pas le doubleur, tu es aussi agréablement surpris. Moi, je fais beaucoup de, j'écoute beaucoup les doubleurs, etc. C'est vachement bien d'avoir un comédien de doublage que je ne connais pas, jamais aussi être surpris. Donc, euh, ce doubleur est très très bon. Et au final... Eh bien il chope, euh, chope Renatal et il est, euh, il dit qu'il est déçu de son fils en fait. Hein. Il est déçu de son fils parce qu'il bah, l'a trahi et euh, il devait lui obéir pour justement le guider sur la voie. En gros, Denatrius essaye de montrer, on sent. Oh, sort. ne t'en fais pas. Tu vas assister au spectacle magistral qui s'annonce. Bon, c'est toujours le côté euh, lesbrouf de, euh, de, de Denatrius hein, quand on fait des tonnes. Mais j'aime bien le fait que pendant un moment Renatal pense qu'il va mourir. Mais Denatrius te dit non non t'inquiète pas tu vas pas crever je vais te garder en vie. Encore une fois dans ce lien perfide je vais t'apprendre une leçon justement. Je vais t'apprendre une leçon tu aurais dû me suivre puisque si je fais ça c'est aussi pour toi et c'est aussi pour les terres d'ombre. Précieuse goutte anima, péniblement arrachée à des créatures inférieures. Alors ça je vais y venir parce que ce qui est assez intéressant c'est que ça fait écho à la cinématique de dress que j'ai déjà... Euh, bah, bien sûr ça fait la suite de, déjà de cette vidéo, j'aurais dû le dire en intro. Mais en plus de ça en fait ça fait la cinématique de Revendress où on vous présente bah, les éternités dress On voit quoi On voit ces statues là, vous savez avec l'âme d'un plusieurs âmes mortelles et un troll qui se fait aspirer. Bah, là ce qui est assez drôle c'est que... On a la même statue, vous savez c'est celle qui monte là, en... et ce qui est drôle, qu'on va revoir d'ailleurs après, et ce qui est assez drôle c'est que là en fait bah, on n'a plus d'âmes, vous voyez que les âmes ont déjà été siphonnées, et du coup eh bien on siphonne carrément les vis qui sont les gardes, et euh, ceux en fait, bah, en plus là on voit la chauve-souris et le vis c'est littéralement les deux qui ont protégé Denetrius en bloquant l'accusateur, alors on sait, je ne sais pas si c'est les deux mêmes, mais le symbole est là, la symbolique est là, ceux pro même ceux qu'on protégé des Na'trius se font siphonner, parce que c'est les créatures inférieures, c'est le garde et la faune locale. Donc bon, en gros c'est le chien de chasse, enfin le faucon de chasse, parce que là c'est une chauve-souris, mais le faucon de chasse pour l'idée du chasseur et euh, le, le, le, le garde qui sont du menu fretin, donc on s'en fiche un peu. Donc on récupère leur anima. La route du vers... Donc là c'est important, mais donc c'est pour vous montrer que voilà. Alors ce qui est assez important aussi, c'est qu'il y a un double emploi, c'est vous montrer qu'il en a rien à foutre même de certains. Enfin, en tout cas les très bas subalterne, qu'il a créé lui-même de toute façon, et à côté de ça il y a un autre point est... qui est un peu ambigu, c'est que dit qui récupère, il a récupéré péniblement du coup l'anima de toutes les créatures inférieures, donc... Encore une fois, très arrogant. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre pas Bastion, on nous montre pas ailleurs, on nous montre Evan avec des gardes de, de, de, de Denatrius Vous allez me dire, dire, bah, on s'en fout. bah Non, en fait, le problème, c'est qu'il y a quelque chose d'assez... Euh, je vais y venir après, mais en fait, après cette cinématique, quand vous parlez à Renata, il va il va présenter le fait... Euh, il va aller voir Aoribos, il va aller voir les Éternels, justement, comme je disais, il va devenir le représentant des Éternels, le représentant de Evan auprès des Éternels. Il va parler à l'Arconte, la Reine de l'Hiver, etc. Et il va dire... Ben bah voilà, en fait, Denatrice nous a trahi euh, et il, vont, il va dire que c'est lui qui est responsable de la pénurie d'anima dans toutes les ombres terre, donc dans toutes les terres d'ombre, et dans toute l'ombre terre. Donc ça, c'est un peu bizarre, parce qu'en fait, quand vous voyez quand vous voyez ce plan, on a plus l'impression que c'est que la pénurie de Revendre's. Mais au final, Renatal dit que c'est justement, il est responsable de toute la pénurie qui touche les terres d'ombre. Or, en fait, bah, qu'est-ce qu'il en sait <rire> J'ai envie de dire, on s enfin, il y a de fortes chances que ce soit bien le cas, mais... D'un autre côté c'est un personnage qui te dit ça qui n'est pas omniscient, ce serait un éternel qui te dirait ça ou autre, t'aurais plus tendance à le croire mais là c'est Renatel qui s'est fait bah, doubler plein de fois, donc que lui-même t'affirme quelque chose comme ça il faut forcément avoir un petit esprit critique et prendre du recul et dire bah ouais mais il faut nous le confirmer après dans la campagne de congrégation à Aoribos et tout, il arrête pas de le redire et de le redire et de le redire donc ça semble Blizzard semble nous dire que oui c'est bien le cas mais c'est vrai que d'un autre côté moi j'ai quand même j'attends encore un peu une confirmation par d'autres personnages parce que pour le moment, c'est vrai qu'on peut mettre peut-être un peu en doute la parole de Renatal. C'est pas qu'il ment, hein, mais c'est qu'il bah, a pu se faire avoir. Donc on, il nous manque encore bien sûr pas mal d'informations concernant Tenatrius et surtout concernant le geôlier. Et là on va y venir justement la transition. Euh, bam, désormais la route du banni vers ce qui lui revient de droit. Donc là c'est très intéressant parce qu'évidemment on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants des, des, des motivations du geôlier. Là il nous sort que voilà toute, l anima, toute cette anima va servir à libérer le geôlier, euh, cette route pavée pour lui euh, et il va récupérer euh, ce qui lui appartient de droit. Donc un éternel qui trahit les autres éternels au profit d'un dernier éternel, donc euh, le geôlier, c'est assez intéressant. Depuis quand Denatrius est de mèche avec le geôlier Est-ce que c'est pendant... Pendant la mise en captivité du geôlier, est-ce que c'est avant Est-ce que, est à... Est -ce que ça faisait partie du plan de l'enfermer On sait pas trop, on sait pas trop, on aura plus d'infos dans le futur. Il semblerait, il y a quand même de fortes chances que Denetrius soit allié au geôlier depuis toujours. Maintenant, pourquoi avoir, mis en... avoir, avoir contribué à l'enfermer ou alors, est-ce que c'est le geôlier qui, qui lui a parlé, qui lui a dit, bah mec, euh, regarde ce que je pourrais te proposer, est-ce que ça t'intéresse ou quoi Ça, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas si c'est, s'il si bosse depuis toujours avec le geôlier. Parce que c'est pas vraiment pour le geôlier, c'est plus avec le geôlier. C'est quand même deux éternels, donc ils sont sur un, un pied d'égalité. Donc, est-ce qu'il bosse avec le geôlier ou est-ce que depuis peu, depuis son enfermement, ou est-ce qu'il a toujours bossé pour le geôlier Ça, on en apprendra plus plus tard. Et de ses entraves. Donc voilà, on va le libérer de ses entraves. Une fois libéré de ses entraves, alors. Et qui, appartient, enfin, qui lui appartient de droit aussi, je vais revenir dessus. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait avoir donc l'ancien statut du joli, on aura probablement des infos sur l'ancien statut du joli avant qu'il se rebelle, et euh, avant qu'il devienne une menace et que du coup les autres éternels l'enferment. Est-ce que, euh, justement, le geôlier avait un... Enfin, c'est intéressant parce que ça pourrait nous donner l'impression que le geôlier, il a vu des choses. Euh... C'est sûr que ça ressemble beaucoup à Sargeras pour le moment. La construction du geôlier fait énormément Sargeras en mode « Hé, il y a un panthéon, il y a un mec qui vrille pour peut-être des raisons légitimes, mais il vrille. » Et du coup, les autres essayent de l'affronter, on en a déjà un peu parlé. Après, c'est pas une mauvaise écriture, c'est juste que ça fait peut-être un peu redondant. On comprend du coup pourquoi ils ont changé le, le style graphique. Parce qu'au départ, si vous regardez, si vous y regardez la BlizzCon, etc., les... Le, les modèles du... Le, de la Biscayne 2019, les modèles du, du geôlier, c'était un Sargaras, euh, c'était un Neptune-Pluton, Neptune quoi. C'était... Euh... C'était un Poséidon une toadess, bon, c est, c est, ça, ça, ça faisait très titan au final, donc ils ont heureusement dégagé ça, mais... Euh... Sa volonté seule suffira à tout éradiquer Alors là, c'est assez intéressant, donc voilà, il dit que bon, le geôlier, en se libérant, deviendrait tellement puissant qu'il serait capable de tout éradiquer. Bon, sur le papier, ça fait pas très euh, très gentillé. La seule puissance qui émergera de ce... Ça, c'est vachement important le impétueux sera la mort. La seule puissance qui émergera de ce, de, ce, de ce conflit sera la mort. Et ça c'est très drôle parce que la mort... Alors on rappelle au niveau spatio-temporel, euh, au départ ils étaient ici, ils ont été jusque là et vous voyez que Dénatrius, comme un, une maman lionne qui chope dans son dans son dans dans ses crocs son lionceau, le redéplace ici au final. D'ailleurs il le chope par le coup, généralement les, les lions le chopent leurs enfants par le cou. Bon, avec affection. Hein, là, il n'y a, a pas vraiment d'affection. On voit une affection particulière, on va dire, euh, celui d'un père qui bat son fils, mais <rire> mais, euh... mais il l'a il il sorti justement de la zone de danger, parce qu'on va y voir, on va y revenir juste après. Et vous voyez, ça, c'est les statues encore une fois qui grandissent et qui vont se refermer. Bon, bon ça, c'est encore une fois un écho. Mais concentrez-vous plutôt sur ce qu'il dit. Euh, le fait que justement une puissance émergera, la mort, et si on met les sous-titres d'ailleurs, j'ai pas mis les sous-titres, mais la mort avec un M majuscule, en anglais c'est pareil, c'est Death, avec un D majuscule, et eh bien, on a la force cosmique, Quand on vous met un M majuscule pour la mort, comme ça c'est vraiment l'idée de la force cosmique de la mort, ou en tout cas l'incarnation, la représentation de la mort, du coup dans la force, justement, donc euh, la seule puissance qui émergera sera la mort, on sent, ça revient bien sur la vidéo qu avait, euh, que j'avais décryptée avec, vous savez, le petit, euh, le, petit le petit livre qui indique que la mort, le geôlier, en tout cas la mort essaierait de prendre le, le dessus sur les autres forces cosmiques, alors qu'il est censé y avoir un équilibre entre les forces cosmiques, et du coup la mort essaierait de vaincre les autres forces cosmiques, Denatrius serait lié au Natrésime, le geôlier serait lié au Natrésime, et du coup, bah, eh peut-être que justement ce plan-là existe depuis très longtemps et ce serait peut-être une des raisons pourquoi, pour laquelle le joli a été enfermé. Et depuis, il a toujours bossé dans l'ombre, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir, euh, pour pouvoir bosser là-dessus et essayer de faire en sorte que la mort triomphe des autres puissances euh, cosmiques. J'ai hâte, hâte de voir tout ça. Mais donc, là, il parle vraiment de la mort. Le, il veut. Il, il sert la, la nation. Quoi, il sera la mort, Il sert la patrie. La mort et ceux qui auront assuré sa vie. Là on a une des raisons, un des motifs de pourquoi Denatrius fait tout ça, c'est que bah, déjà il veut, lui il représente la mort aussi, hein. Ravendress c'est euh, les terres d'ombre, c'est la mort. Hein. Donc il veut, euh, il veut être dans le camp du, du vainqueur simplement, il pense que le geôlier est très puissant, enfin, il, clairement le Joliet est très puissant, mais il, nous, il considère que le Joliet est extrêmement puissant et que si la mort triomphe des autres forces cosmiques, bah, il aura gagné. On sait d'ailleurs que euh, Denatrius a été affronté des forces cosmiques par le passé, notamment la lumière, c'est pour ça qu'il y a une partie de Revendreth qui est bombardée par la force cosmique de la lumière avec un grand L, donc il y a clairement des précédents entre les forces cosmiques, ça on l'a vu sur toutes les zones hein, bien sûr, mais clairement entre Revendreth et la lumière il y a eu, il y a eu, il y a eu embrouille, donc... Il veut peut-être justement, on sait qu'il y a un passé, un, un passif entre euh, une force cosmique, la lumière, et euh, Raven Dress, et donc la mort. Donc peut-être que justement, il va vouloir. Enfin, peut-être que c'est l'une des raisons, l'une des motivations de Denatrius pour gagner. Il, alors, on ne sait pas ce qu'il a perdu, on ne sait pas ce qui s'est passé, hein, bien sûr, on en, on en apprendra plus. Mais donc, ça fait, ça fait un peu écho à, à, cette, euh, à tout, tout, tout le passage avec les, les Natrezim et autres. Quelqu'un vous en empêchera, Denatrius. Ouais, petit clin d'œil aux joueurs évidemment. C'est les joueurs qui vont vous arrêter. M Chut, ne parle, pas. Ne parle pas. Ça c'est moi quand vous parlez enfin quand ça c'est moi quand euh, les, les joueurs disent "Ah oh, ouais, le joueur est canon, c'est trop bien." <rire> Chut, non, non. <rire> ça c'est vraiment moi l'autre. Ah, les joueurs vous arrêtent en ta gueule. <rire> Arrête, arrêtez de parler des joueurs. Si vous ne comprenez pas pourquoi je, je, je n'aime pas l'intégration du joueur dans le récit de World of Warcraft, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Chronicles où j'en parle plus en détail. Euh, donc observe, voilà, il va lui montrer. Là, on voit encore les statues. Bah, j'en parlais, les statues vous savez, qui, qui se lèvent et qui descendent. Et là, l'explosion. Donc on voit justement que. Tout va s'arracher, ça c'est clairement pour vous montrer que Denatrius, et même si ça n'avait pas suffi, on vous remonte, là encore une fois le reflet avec l'antre, moi je trouve ça génial, même si c'est ses yeux normaux, mais ça fait trop bien, là on vous montre qu'il détruit une partie de Raven Dress, il sacrifie ré, littéralement Raven Dress, une partie de Raven Dress pour alimenter l'antre, avec tout l'anima également stocké depuis des mois, depuis, euh, probablement des siècles et des siècles, et il balance tout, il balance tout dans l'antre, ce qui fait que l'antre change de couleur, elle était orange, noir, maintenant elle devient rouge et noir vraiment, le, le sang, le, la, le, enfin le rouge c'est la passion, c'est le sang, c'est plein de, plein de représentations au niveau couleur, au niveau, au niveau colorimétrie, et du coup c'est assez intéressant de voir, de voir ça, puisque bah, là on voit vraiment un aspect très négatif, très sombre, très infernal j'ai envie de dire, donc c'est assez intéressant de voir ce moment. Le petit sourire, il le sauve. Et il s'en va. Donc là, il va s'en aller à, à Natria. C'est d'ailleurs étrange. La plupart des viewers, quand on l'avait vu, on montré en stream, la plupart des viewers disaient, mais pourquoi pourquoi il va pas dans l'antre, en fait Pourquoi il reste à Natria C'est vrai que... Bon, fallait l'affronter, fallait donc... Mais c'est vrai qu'il aurait pu rejoindre son allié, en fait, hein, derrière. Mais bah bon, ça, c'est probablement du gameplay. Cette leçon. Donc, n'oublie jamais cette leçon. Moi, moi, je le vois vraiment comme une transmission de... Il faut, que des, il faut que Renata l'apprenne de ses erreurs. Il y a vraiment la transmission perfice ici que je trouve assez, assez intéressante. Euh, et à la fin... Voilà, On nous montre que bah, l'antre a changé et à partir de là d'ailleurs c'est assez bien fait, c'est à dire que l'antre change de tête aussi pour s'adapter à la cinématique. Donc à partir de cette cinématique, une fois que vous avez vu cette cinématique, l'antre change de modèle et ça c'est cool. Alors elle change de modèle extérieur mais dans l'antre ça change pas, c'est toujours une dominance orange, ce qui n'est pas une incohérence en soi. C'est un peu dommage mais on peut comprendre aussi que c'est pas totalement changé mais de l'extérieur donc la porte on va dire et eh bien l'entrée, celle qu'on voit d'Oribos, etc. est rouge. Donc là-dessus c'est assez, euh, assez sympathique, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on a fait un petit peu plus long que prévu, mais ça va quand même. Euh, comme je l'ai dit, on fera plus tard euh, des vidéos sur chaque zone, histoire de refaire un point sur les personnages, des, des zones, etc. On va faire un point sur les motivations de chaque zone entre l'Arconte euh, et euh, les Kyrianes de Bastion, les ventiers, etc. En tout cas, voilà, cette cinématique, cette euh, analyse et cette, euh, cette cinématique décortiquée, bah, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que ça vous a plu Est-ce que vous avez des, des observations que j'ai pas pas relevées Est-ce que vous avez des questions ou autres N'hésitez pas, je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, dans le Nexus et dans les Terres d'ombre Et vous pouvez bien entendu... Euh, en profiter pour lâcher un petit pouce, un petit like hein, sur la vidéo. Vous pouvez également partager la vidéo autour de vous. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là triste si vous ne toujours pas. <rire> Et allez voir les autres vidéos évidemment des playlists, que ce soit Shadowlands, Warcraft, Starcraft, etc. Bisous